Le fonds de dotation reconstruire est un fonds qui sollicite des mécènes afin que ceux-ci puissent nous aider à restaurer le Palais d'Iéna. Le Palais d'Iéna, c'est un magnifique palais, architecture remarquable des années 30, imaginé par Auguste Perret, et il héberge le Conseil économique, social et environnemental, qui est une magnifique assemblée de plusieurs organisations et qui fabrique des compromis, du dialogue et de la sérénité. Donc les deux se conjuguent parfaitement et le fond est totalement en harmonie à la fois avec l'architecture et les projets du Conseil économique, social et environnemental. Nous lançons une collecte de dons avec la Fondation du patrimoine pour restaurer le mobilier paulin. Ce mobilier, créé en 1987, confié par le mobilier national au CESE, a vraiment besoin de restauration. Nous sommes confiants, multipliez les dons, aidez-nous afin que ce mobilier soit, comme il nous l'a été confié, neuf et accueillant.